bonjour c'est Nathalie Krebs formatrice Yornels International donc je vous parle aujourd'hui et euh, eh bien d'un petit souci que j'ai à mon ongle si vous regardez bien mon ongle vous voyez qu'il a tendance à pousser un peu de travers du coup mes parallèles ne sont pas bien droites je vais vous montrer comment justement récupérer des ongles comme ça qui poussent de travers comment très facilement et eh bien, euh, eh bien les redresser vous allez voir que finalement c'est très très facile alors là vous dites peut-être, waouh son ongle brille bien qu'est-ce qu'elle a mis comme produit, et eh ben rien du tout, <rire> je vous montre en fait dans la vidéo euh, précédente euh, comment utiliser, alors j'ai pas tout remis dedans, comment utiliser euh, ce petit kit donc de manicure japonaise, donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir euh, comment j'ai procédé, c'est super simple et surtout il n'y a aucun produit dessus c'est juste du lustrage euh, d'ongles naturels donc là c'est mon ongle totalement naturel donc si vous voulez avoir des ongles naturel, brillant, voilà, n'hésitez pas à aller la voir, et dans la vidéo juste avant celle-ci, je vous montrais, et euh, eh bien euh, voilà, on me pose très souvent la question, comment est-ce que euh, les, euh, les non-esthéticiennes peuvent faire pour la cuticule, et eh bien je vous montre dans la vidéo précédente, euh, avant celle-ci de la manucure japonaise comment faire euh, les cuticules avec une ponceuse et un embout euh, tout simple celui-ci euh, j'utilise qu'un seul embout et là j'ai même pas repoussé ma cuticule donc c'est pour vous dire hein. et vous voyez donc là la brillance naturelle de l'ongle c'est juste oufissime et donc du coup vous voyez ça dans la vidéo précédente mais c'est pas le sujet de notre vidéo donc là vu que j'ai l'ongle très très brillant eh bien, va falloir que je le rende mat à nouveau. <rire> Donc c'est dommage, j'ai fait tout ça pour rien. Et euh, je vous conseille vraiment pas de faire ça dans cet ordre-là. Là, euh, là j'aurais dû vraiment. Euh, eh bien, alors je vais plutôt prendre le bloc pour avoir vraiment à l'image tout en douceur. Un, un dépolissage. Puisque là, j'avais fait un polissage. Donc, on fait un dépolissage, on enlève la brillance. Euh, alors, je ne vais pas pouvoir faire des grosses accroches hein, puisque j'avais fait une dépose, là on est sur mon ongle naturel, et vu que je ne veux pas l'abîmer, et eh bien voilà, on va juste dépolir très légèrement, voilà, juste ce qu'il faut. Je vais passer le cleaner avec un carré de cellulose, alors comme vous le savez, hein, j'aime bien tac, toujours les séparer en deux. On passe le cleaner, pourquoi Pour enlever la poussière et éventuellement les corps gras. Tac tac. Bon, bah bon. alors on peut replier passer bah, bien bien bien au niveau de la cuticule donc là comme vous pouvez le voir hein, là vous voyez mieux que ma cuticule est vraiment sympa, il y a juste voilà, une micro micro peau là de côté vraiment voilà, trois fois, bon, si je tire dessus forcément, hein. alors c'est ce qu'on appelle des envies d'où le nom de pince à envie quand, euh, voilà, <rire> j'ai réussi à l'enlever juste avec l'angle, voilà, comme quoi et là ce qu'il ce qu y a juste en dessous Juste là, c'est ce qu'on appelle des petites barbes. Voilà, juste là. C'est quand on lime l'ongle naturel. Tout simplement, on peut faire remonter ces petites barbes. Et hop, les éliminer comme ça. Sinon, ça ne fait pas très joli. Donc tout ça, bien sûr, hein, je vous montre dans les formations. Mais voilà, si vous voulez déjà avoir une cuticule propre comme ça, sans avoir euh, à toucher la cuticule, <rire> c'est assez fou, hein, mais voilà. Euh, je vous montre ça donc euh, dans, euh, dans une vidéo précédente. Donc là, je vous ai dit, on va voir comment rectifier. Alors, je vais prendre... Alors, j'ai des produits à droite, à gauche, et je n'ai rien préparé. <rire> Ce qui est très logique. Si vous avez des problèmes de tenue... Alors, je, moi, je ne le fais pas en principe. Hein, mais vu que là, euh, j'ai quand même euh, bien limé mon ongle, je vais quand même le faire. On peut rajouter un tout petit peu de primer. Alors, le primer, vous voyez que c'est un produit, on en utilise vraiment très très très très peu. Et surtout, on ne touche pas l'ongle euh, la peau. Voilà. Et surtout, voilà, ça doit s'évaporer très rapidement. On a un ongle qui va être légèrement satiné. Mais voilà, vraiment, si, si vous mettez de l'excès de produit, ça ne tiendra pas mieux. Hein. Il en faut très, très, très, très peu. Donc voilà. Et ensuite, ma base que je ne trouve pas. Donc, <rire> si elle doit être en dessous. Je vais l'avoir rangée au mauvais endroit. Non, ça, c'est ma finition ma finition mat forcément <rire> ma finition brillante ça y est je l'ai donc la base épaisse alors là j'ai pris la clear, hein, j'aurais très bien pu en prendre une autre mais euh, voilà je, je, vais, je vais partir sur celle là donc je vais prendre comme ça le goulot et je vais le faire avec pardon je tapais dans la lampe qui me sert de trépied aussi donc je vais prendre mon petit pinceau je vais prendre un tout petit peu de produit enfin, j'ai pas besoin d'en avoir de trop Donc, quand je fais une pose gel ou acrygel j'aime bien mettre moins voilà, j'en mets même un petit peu il faut juste que ce soit brillant satiné mais pas, euh, pas dégoulinant hein. j'en mets vraiment très très peu dans ce cas là est super avec, avec ce type de produit c'est qu'on peut vraiment euh, donc là, là on est sur la base épaisse hein, c'est une sorte de rubber base euh, ça peut servir à tout puisque souvent on se perd un peu dans les produits. Moi j'ai voulu faire une gamme qui soit plus safe hein, entre guillemets donc euh, hypoallergénique, vegan, sans acide et non testée sur les animaux. Et qui euh, est réduite en termes de produits. Alors l'avantage qu'il y a c'est que vous avez des produits qui servent à plusieurs choses. Là en l'occurrence il peut servir pour le semi-permanent, pour faire des gainages, donc comme une, une petite construction sur le naturel. Il va servir pour le gel, pour l'acrygel. Il sert vraiment à plein plein de choses. Ah, donc je sors ma petite lampe et je vais faire catalyser donc là attention à hein, bien placer toujours le doigt en dessous de la lampe là ça peut être un... si vous avez des soucis de catalyse ça peut venir de ça aussi c'est que souvent on met l'ongle comme ça, là il catalyse pas bien il faut le mettre bien en dessous, bien vérifier que ce soit bien en dessous Voilà. il faudrait vraiment que je change de lampe, j'arrive plus à la récupérer à force de faire des pauses je Donc voilà. Mais alors en principe c'est 30 secondes. Moi j'aime bien toujours catalyser plus longtemps. Pourquoi plus longtemps euh, J'aime pas que mes poses forcément durent très longtemps. Mais parce qu'en fait à chaque étape c'est important que les ongles catalysent assez. Quand on a par exemple cet ongle là qui catalyse. On travaille déjà eh bien sur l'ongle en parallèle. Donc le temps qu'on lime on laisse toujours la lampe allumée. Donc tout ça hein, c'est des astuces bien sûr que je vous apprends dans les formations. Ensuite, euh, alors il y a plusieurs techniques, on peut le faire en gel, mais moi je trouve que la meilleure des techniques c'est à l'acrygel. Pourquoi euh, Parce qu'en fait l'acrygel se travaille hyper bien euh, justement comme ça pour faire des, euh, des rallongements sans chablon ou justement des restructurations un petit peu de la forme de l'ongle. Donc là je vais juste attendre que ça s'éteigne et je vais vous montrer tout ça. En principe ça devrait déjà être bon. C'est tout. Donc là, je vais choisir euh, mon acrygel rose. Je fais toujours les vidéos un peu à l'arrache. Je suis désolée, je devrais tout préparer avant. Mais du coup, euh, voilà, je, je les fais toujours un peu euh, comme ça en dernière minute. Donc désolée, hein, si je mets un peu de temps, toujours entre... <rire> Bah, donc on va prendre l'acrygel, ouais, je n'ai pas eu le temps de bien le nettoyer parce que je l'ai utilisé avant. Hop. Bah, donc on n'a pas besoin d'en prendre trop trop, hein. si c'est juste maintenant pour rectifier, on peut en prendre un peu plus si c'est pour faire toute la surface. Admettons on veut faire toute la surface, et bien on en prendra un peu plus. Donc, je vais venir déposer l'acrygel sur mon ongle. Et je vais venir le travailler avec le pinceau donc pour ça il me faut un petit godet et le liquide je vais préparer ça tout de suite voilà donc là j'ai mon petit godet avec mon liquide donc pour l'acrygel je vais venir imbiber mon pinceau sans en avoir de trop je vais reprendre mon, mon petit carré de cellulose je vais enlever le surplus de liquide s'il y en a et maintenant je vais venir travailler donc mon acrygel alors je vais venir le pousser vers la cuticule, hein, parce qu'on va faire tout l'ongle d'un coup. Je le pousse sur les côtés de manière relativement fine. Et ensuite, alors je pense que j'aurai beaucoup trop de matière, je vais quand même relever un petit peu ma matière. Si vous voyez que ça accroche un petit peu, n'hésitez pas à reprendre du produit et là en fait sur le côté je vais venir pousser la matière vous allez voir qu'en fait la matière va venir reconstituer mon ongle dès que ça accroche tac je remets du produit donc le produit est relativement équivalent à du cleaner donc si vous avez bah, si vous êtes un peu en rate de produit et eh bien vous pouvez exceptionnellement utiliser du cleaner pas du dissolvant parce que le dissolvant euh, contient des corps gras, c'est pas ce qu'on veut du tout mais du cleaner vous pouvez potentiellement en utiliser et là je vais venir donc lisser vous voyez d'ailleurs que j'ai rallongé mon ongle de ce côté là aussi hein. donc, je vais passer un peu en dessous si je veux j'aurais pu rallonger d'ailleurs tout mon ongle comme ceci. Hein. Je vais faire en sorte que mon bombé soit joli, hein. là c'est pas le cas. Donc hop je vais relisser un peu de produit. Ce sera mieux. Je vais venir affiner ma cuticule. Hein. Tant qu'à faire, si on a moins de limage à faire ensuite, c'est mieux. Et si on n'en a pas du tout, eh c'est parfait. passe bien sur les côtés d'ailleurs dans la prochaine vidéo je vais vous montrer les erreurs à ne pas faire quand on est débutante, comment les éviter pour faire directement des jolies poses et passer de, de débutante à euh, presque pro <rire> en très peu de temps ici on va relever un petit peu, Là, je vois qu'il y en ait trop en dessous je veux pas que mon ongle se relève trop non plus mais voilà je veux quelque chose déjà de sympa Donc je vérifie mon bombé qui n'est pas bon du tout, puisque je viens de le relever. Voilà. Là on est déjà sur quelque chose de mieux. Alors bien sûr là on voit que mon ongle redescend vers le bas, mais je préfère mettre un peu trop de matière et ensuite venir le relimer tout simplement. Donc même s'il n'est pas beau comme ça, c'est pas très très grave puisque je vais relimer ensuite euh, tout ça. Je vais quand même juste tirer encore un peu de matière vers ici. Vous voyez qu'en fait c'est un produit qui est un peu similaire à de la pâte à modeler c'est un produit que j'aime vraiment de plus en plus travailler d'ailleurs ça fait l'objet d'une formation je vais vous montrer vraiment Plein de manières d'utiliser l'acrygel, euh, surtout en pop avec plein de pop différents dans la formation euh, 6 Ongulaire niveau 3, les secrets d'excellence, où je vous donne les secrets euh, des, des poses du futur, les poses qu'on fera dans quelques années, les poses que les russes ont déjà adoptées. Vous savez que les russes en prothésie ongulaire sont les numéros 1, elles font des poses magnifiques et donc du coup je vous montrerai ça donc, dans cette formation qui va sortir dans quelques jours que je me suis moi-même formée avec des professionnels russes. Voilà, en russe d'ailleurs. <rire> même pas en anglais, c'était compliqué. Mais, mais voilà. Donc, euh, eh bien, on va venir catalyser. Je l'ai beaucoup travaillé, je hein, ne sais pas ce que je parlais en même temps. En, en vrai, ça va très très vite. Je suis une vraie pipelette. Il faudrait que, que je travaille dessus après je suis quelqu'un de généreuse dans l'ensemble donc j'aime bien vous donner toujours un peu plus d'ailleurs c'est pour ça que je vous offre la formation euh, de création d'entreprise vraiment qui est ultra complète on va voir euh, la publicité euh, comment faire de la publicité <rire> il y a tout qui tombe. Euh, Gratuite, payante. J'espère que ce pas ouvert. Si, si, c'était mon bidon qui est ouvert. Mais ça va, il coule pas. Je le récupère tout à l'heure. Euh, comment euh, développer ses réseaux sociaux Comment automatiser la prise de rendez-vous Comment créer son site internet Comment créer son logo professionnel Comment créer... Euh, euh, ces flyers, comment euh, voilà, avoir euh, une bonne stratégie au niveau de la clientèle, choisir sa clientèle, euh, l'état d'esprit de l'entrepreneur. Enfin, voilà, on va voir vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans cette formation que je vous offre en plus de la formation de base et perfectionnement et la formation styliste ongulaire niveau 1 qui est euh, l'entière mise à jour si on veut de la formation euh, pour débutantes euh, que j'ai refait en 2021 et 2022. Donc euh, voilà. Euh, toute nouvelle formation que je vous offre en ce moment avec la base et perfectionnement et tout ça pour le même prix qu'avant c'est à dire en fait vous avez trois for formations pour le prix d'une seule avant et en plus de ça finançable par le CPF mais le CPF c'est toujours très euh, versatile, j'ai envie de dire on sait que ça fonctionne aujourd'hui on sait pas si ça fonctionnera demain donc si vous avez envie de prendre une formation n'attendez pas trop parce que franchement j'ai été bloquée pendant presque un an avec le CPF euh, dans, dans les démarches et tout et honnêtement c'était très long et frustrant, j'ai eu des dizaines et des dizaines d'appels de filles qui voulaient intégrer via le, le CPF qui m'ont dit ah mais j'aurais voulu l'intégrer en janvier mais j'ai attendu et puis finalement en février c'était plus possible et elles étaient dégoûtées, elles ont dû attendre presque un an la plupart ont attendu, donc franchement, merci à vous les filles. Mais, euh, mais voilà, il y en avait veille qui, qui était trop pressé. Donc, euh. donc voilà, si vous êtes vraiment motivé pour, pour un projet comme ça, faites-le. Et n'attendez pas trop longtemps, il n'y aura jamais de bon moment. Le bon moment, c'est quand on le décide. Donc voilà, mon ça y est, il y a vraiment tout qui tombe. <rire> c'est pas très grave. Donc je repasse le cleaner. Pourquoi Parce qu'il y a quand même un petit film de dispersion. Vous voyez que ça brille un petit peu, hein. dès que ça brille, dès que ça colle, c'est qu'il y a un film de dispersion. Et là, j'aurais dû faire une photo de mon ongle avant, puisqu'on <rire> ne verra pas du tout la différence. J'aurais pu vous, vous mettre une, une photo avant, après. Là, on va limer bien droit sur le côté. Là, mon ongle, il est beaucoup plus long que ce que j'avais choisi de faire, donc je vais le raccourcir. C'est mieux si je reste dans le cadre. Alors là vous allez avoir un ongle très épais sur l'avant sans doute comme moi, c'est pas très grave, on va le rectifier à la ligne, je vous montre ça tout de suite. L'objectif déjà, le premier objectif c'est de récupérer des jolis parallèles, c'est à dire des deux côtés, que ce soit bien droit. Et qu'avec le bord libre ça forme vraiment euh, quelque chose de sympathique. Donc si vous me découvrez tout juste, hein, je vous offre des formations d'initiation gratuites, vous, re vous retrouverez le lien sous cette vidéo. Il y a toutes euh, les personnes qui suivent euh, cette formation ou ces formations, j'en ai plusieurs, euh, qui me disent merci parce qu'elles ont appris plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est totalement gratuit. Il y a également une conférence qui dure à peu près deux heures, euh, que vous pourrez suivre, qui va vous apprendre énormément de choses. Euh, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est en ce moment sur ma chaîne YouTube mais peut-être qu'elle va disparaître donc n'hésitez pas à aller la voir maintenant, <rire> bon, après la vidéo quand même, hein. regardez la fin de la vidéo donc là je mets ma ponceuse sur 35 000 tours avec mon embout euh, qui est de couleur bleue, on ne le voit plus trop et on va hop, venir rectifier le dessous je fais déjà un petit curve. En dessous, et maintenant je vais venir rectifier également la surface. Voilà, on veut toujours que ce soit plus fin sur les côtés, donc on va liner sur les côtés. On fait attention au bombé également. Attention avec le corps de l'appareil à ne pas blesser. Quand je dis le corps, hein, euh, alors je dis de l'appareil mais non c'est de l'embout. Le corps c'est ici, ici c'est l'avant. L'avant est tout fin, on ne blesse pas. Ici on ne touche surtout pas avec, avec les doigts. Hein. Donc quand vous travaillez ici, attention de ne pas travailler comme ça. Travaillez vraiment au bord. Vous voyez toujours sur l'ombre, pas sur la peau. Hein. Attention. Alors on n'est pas obligé hein, de prendre la ponceuse, on peut très bien également faire tout ce travail là à la lime, hein, c'est tout à fait possible. Là c'est juste, euh, voilà, parce que j'avais envie de le faire à la ponceuse. J'essaie de faire quelque chose d'un peu fin, d'un peu sympa. la mise au point se fait pas Alors, on, ouais, ça ressort pas très très bien en vidéo je reprends juste un tout petit peu ma parallèle sur le côté quelque chose de bien droit de l'autre côté également On peut finir le limage à la lime si on souhaite. Un dernier coup avec le bloc polissoir. Vous voyez que là, mon ongle est à un bombé très naturel, un C-curve naturel et fin, et j'ai rectifié la parallèle. Vous voyez qu'en fait, avant, mon ongle rentrait complètement vers l'intérieur, ici. Et là, en fait, c'est nettement mieux en termes de parallèle, au niveau euh, des côtés. On peut juste casser la pointe sur les côtés si on le souhaite. On peut encore le raccourcir un petit peu, si on le souhaite, ce sera à vous de voir ce que vous avez envie de faire en termes de longueur, puisque je l'avais un peu rallongé, donc euh, voilà, je peux encore le raccourcir. Par contre, dès que vous raccourcissez, vous allez voir que votre ongle va s'épaissir sur l'avant, donc n'hésitez pas à repasser un petit coup de lime par en dessous. Et on va passer un petit coup, donc, hop, de cleaner. Alors, je ne vais pas mettre la finition, hein, parce que voilà, je vais encore continuer ma pose après, mais... Ça vous donnera déjà une petite idée du rendu voilà. Voilà. je remets plus de poussière encore. vous voyez que là mon côté est nettement mieux et que mon bombé, b eh et bien il est prêt pour pour la suite si je veux faire une simple petite pause semi permanente voilà, en ce moment je fais des ongles très très courts hein, puisque j'ai un petit bébé, euh, enfin petit bébé, elle est plus si petite, hein, elle a 20 mois maintenant. Mais voilà, je m'occupe d'elle toute la journée, c'est ce qui fait aussi que j'étais pas trop sur Youtube ces derniers temps. Et puis comme dit il y avait cette formation, 6 euh, ongulaire niveau 3 qui m'a pris beaucoup de temps. Comme dit je me suis moi-même formée euh, avec les Russes. Donc euh, voilà c'est vraiment, euh, c'était un peu compliqué ces derniers temps avec, euh, avec la Covid, j'aime pas trop dire la Covid. Bien, je préfère le look. <rire> bon, bref, avec la Covid euh, que j'avais ces derniers temps, on était tous malades. Et donc, du coup, voilà, c'était un peu complexe. Mais, euh... mais voilà, je suis très motivée à vous faire les prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous les tourne tout de suite. Donc, comme ça, vous êtes sûr de les avoir dans les prochains temps. Et donc, du coup, bah, je vous dis à très très vite pour la suite des vidéos. À très bientôt, likez et euh, partagez la vidéo si vous le souhaitez. A très vite